Aux propriétaires d'animaux et aux dames et aux hommes de cheveux longs, cette vidéo est faite pour vous. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech. Très heureux de vous retrouver dans cette séquence qui va parler des turbo Alors, par contre, je reviens sur mon intro, juste deux minutes. C'est que j'ai vraiment l'impression d'être villebrequin quand je fais ce genre d'intro. Ça me fait beaucoup rire, j'adore cette chaîne villebrequin. Et euh, donc voilà, donc je vous reviens à la vidéo que j'étais en train de vous faire. On va parler des turbobrosses. Oh, on a déjà fait ça il y a quatre ans. J'avais parlé, c'était quoi une turbobrosse Et on a eu un retour, en fait, les gens nous disent « Oui, voilà, mais j'ai ma, ma brosse, ma turbobrosse qui ne tourne plus. Alors, » Alors, résumé rapide. Il y a des turbobrosses qui sont électriques, des électro-turbo-brosses. C'est assez rare, mais ça existe quand même. C'est très puissant. Les turbobrosses, c'est plus courant. Donc voilà, c'est comme ici. OK Vous avez les turbobrosses. Donc, c'est simplement l'air qui est aspiré, qui fait tourner le petit rouleau ici. Voilà qui sert à nettoyer votre tapis. Ok Qui sert à nettoyer tapis. C'est le meilleur moyen de nettoyer un tapis avec un aspirateur. C'est-à-dire que vous ne devez pas forcer, simplement le rouleau qui vient frapper. Tout tout tout tout tout tout tout tout Levez vos fibres et vous avez un résultat sans vous faire mal à l'épaule, sans pousser. C'est absolument impressionnant. Mais quand vous avez des cheveux longs, les animaux à poils longs, ça pourrait s'enrouler. Et si ça s'enroule, ça, ne se ça ne tourne plus correctement, ça se bloque et c'est pas bon. Donc je vais vous montrer ce que vous voyez bien ici les cheveux que vous avez à l'intérieur d'une turbobrosse. Et ça peut également être dans une mini turbobrosse. Voyez À un moment donné, vous ne saurez pas les revoir. Donc maintenant, je vais vous montrer simplement un truc très, très simple pour nettoyer une turbobrosse, car vous devez nettoyer une turbobrosse. C'est parti Certaines turbobrosse, voilà, vous savez les ouvrir par au-dessus. Certaines, voilà. Comme ceci. Et alors regardez, vous avez un petit truc très sympa. On montrera en dessous après. Hein. Ok, là vous voyez tous les cheveux qui sont pris dedans. Soit vous avez la patience de les couper au ciseau Comme ceci. Ou si vous n'avez pas de patience. Ce qui est mon cas dans la plupart du cas. Dès vous allez simplement couper. Et en fait, effectivement, il n'y a pas le choix. Après, il faut effectivement enlever les cheveux d'une turbo brosse. Alors... Ça a l'air comme ça fastidieux, mais franchement, ça va assez vite. Hein. C'est assez rapide à faire. C'est pas très, très long. Regardez ça. Voilà. Ici, comme... coupez aussi ceux qui sont sur les coins, hein, parce qu'en fait, avec la force, avec la rotation, à un moment donné, ils vont revenir au milieu de la turbo brosse. Hein. Donc, il faut vraiment voilà, nettoyer ceci. Hop, on la nettoie convenablement. Là, vous avez déjà enlevé le plus gros. Donc, et si vous le faites régulièrement. Voilà, maintenant, parfois, j'ai déjà eu des gens qui les ont laissé bloquer pendant ouf, des années. On n'avait pas nettoyé la turbo brosse. Là, par contre, c'est beaucoup moins marrant. Hein. Parce que là, vous voyez, on en avait... On nettoie quand même assez souvent, mais je pense que ça faisait presque un mois qu'on n'avait plus nettoyé ça. Il faut savoir que mon épouse a les cheveux longs et j'ai deux filles qui ont également les cheveux longs. Ça vous situe un peu. Vous avez également en dessous deux choses à savoir. D'abord, regardez, ça c'est un accès très très particulier sur cette turbo brosse en tout cas. Hein. n'ont pas toutes ça. Hein. Mais par exemple, ici, regardez ça, la petite poussière que vous voyez ici. Vous avez... Vous voyez, ce qui sert à faire tourner. J'ai déjà, moi, aspiré une croquette de mon chien qui était restée bloquée ici. Vous l'entendez, hein temps, Ça vient frotter dessus. Là, il faut venir simplement enlever ceci, voyez, et ça se remet à tourner. Et dès que vous retournez un petit peu, voilà, vous voyez, il voilà, y a encore un peu de cheveux. On enlève, super important. Et donc cette petite rainure là, voilà. On coupe. Vous voyez qu'il y, y en a encore, alors qu'on on les a enlevés. Donc... Et voilà. Regardez ça, c'est incroyable hein, ce qu'on qu qu obtient. La Turbo brosse c'est un accessoire absolument impressionnant, indispensable quand on a des animaux, des cheveux longs et fatalement des tapis. Regardez ça. En quelques secondes, on a obtenu ça. Mais vous avez également ça sur les petites Turbo brosses, Car effectivement, sur les petites, on sait les, on sait les ouvrir. On sait même sur celle-ci, démonter l'accès ici si on a envie. C'est incroyable, hein. c'est assez bien fait. Vous allez voir. Voilà. Tu là. Voilà. Attention de bien remettre ceci. On enlève. Hop On remet, on enlève les cheveux, on ira les reprendre par après. Oui, on a enlevé les petites crasses ici. Et on va refermer cette turbo brosse. bien remettre la courroie, toujours faire attention. On n'a pas 30 façons de le remettre, donc on peut difficilement mal le remettre. Ok Et donc si imaginons, ça ne tourne pas, et la brosse est propre, c'est que simplement on a mal remis. C'est pas très compliqué, hein c'est une petite courroie qui entraîne une petite poulie qui... Simplement, vient emmener la turbo turbobrosse. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo consacrée au nettoyage de la turbobrosse, petite ou grande turbo brosse. C'est important, faites-le. Simplement, retournez-la, regardez et surtout écoutez vos électroménagers parce que ça, ça évite simplement qu'elle que casse littéralement et donc, demandez de ne plus tourner et que vous mettiez 20 minutes à couper tous les cheveux qu'il y a dedans. On retourne, on vérifie et c'est nickel. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Mettez évidemment un pouce si vous avez aimé cette vidéo, les commentaires, nos réseaux sociaux et depuis peu, et ça, c'est super cool. On fait des podcasts, c'est sur les plateformes de téléchargement. Ça s'appelle l'arrière-cuisine. Nos expériences, nos envies, on conseille, on conseille, on critique. En fait, on dit ce qu'on a à dire dans un format beaucoup plus cool et un petit peu plus long, ça se passe par série. Et je parle surtout de mes passions dans ce podcast. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous, à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao